Notre grand amour est mort Ô oh, lui qui vivait tellement Lui qui couchait dehors sous les ponts à tous les vents Lui qui crevait d'espoir, lui qui marchait en dansant Lui qui avait peur du noir, il est mort maintenant Notre grand amour est mort, il faut le vêtir de blanc, il faut parfumer son corps, le veiller trois nuits durant, il faut le mettre en terre sans cercueil ni sacrement pour qu'il revienne en fleurs, pour qu'il fasse son temps.